Salut les astros Alors, une variable que vous pouvez observer en février, c'est bien sûr Betelgeuse, Alpha Orionis. Alors, Alpha, en théorie. En théorie, oui, parce que sa luminosité n'est pas constante. Elle est parfois bien moins brillante que la seconde étoile eh bien, de la constellation, j'ai nommé... Rigel. Alors, où trouver Béthelgeuse Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, la constellation d'Orion se trouve eh bien, au sud hein, pendant les mois d'hiver et ses étoiles les plus significatives forment une sorte de grand sablier hein, ou un grand papillon cosmique dans le ciel. Dans la mythologie égyptienne, la constellation représentait Osiris, un humain à la destinée particulière, à mi-chemin entre les dieux et les hommes, qui, selon la légende, devint le premier pharaon d'Égypte et également le premier ressuscité de l'histoire de l'humanité. Alors bien sûr, les Grecs s'en sont emparés et eh bien, en ont fait la constellation du chasseur, le chasseur d'Orion. Voilà, qui brandit euh, sa massue pour euh, fracasser euh, la tête du taureau qui se trouve euh, juste à côté. C'est beaucoup moins classe, faut l'avouer. Cette euh, petite aparté euh, mythologique euh, refermée. Euh, comment re repérer Orion dans le ciel Bon, bah écoutez, c'est très très facile à repérer avec d'ailleurs notamment trois étoiles bien alignées. Hein. Voilà, qui forme eh en fait les, les hanches euh, d'Osiris ou la ceinture du chasseur Orion. Et Bételgeuse, dans tout ça, eh bien, elle est à l'extrémité nord-est de cette formation d'étoiles, et c'est l'épaule voilà, gauche d'Orion. Alors Betelgeuse est une super géante rouge, sans doute une des plus belles étoiles de notre galaxie. Voilà, elle est magnifique dans son son petit écrin rouge, et cela implique d'ailleurs une taille colossale. C'est une super géante. C'est pas qu'une géante, c'est une super géante. Elle est énorme, tellement big, que si on placait voilà, eh bien à la place de notre magnifique Soleil, sa surface externe hein, se situerait aux alentours de l'orbite de Jupiter. Mais ça, c'est quand elle est dans sa phase maxima. Voilà. car Bételgeuse c'est une étoile à diamètre variable. D'ailleurs, sa variabilité de luminosité vient du fait qu'elle gonfle et qu'elle dégonfle, qu'elle gonfle et qu'elle dégonfle, sans arrêt. Voilà. Alors, quand Bételgeuse est à son minima, eh bien son rayon orbital atteindrait à peu près euh, les environs de l'orbite martienne, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc, entre Mars et Jupiter, voilà, on a une variation de diamètre. Pour terminer ce portrait robot de Béthelgeuse, c'est une étoile qui est plutôt proche de notre système solaire. Elle n'est éloignée que de 420 années-lumière. Voilà, c'est la banlieue. C'est juste à côté. Alors Béthelgeuse, c'est aussi une variable à suspense. Eh oui, parce que comme toutes les supergéantes rouges, de l'univers, Béthelgeuse va finir sa vie en supernova. Hein euh, elle va se déchirer, elle va exploser comme un ballon de baudruche que l'on aura un peu trop gonflé. Et à chaque fois que sa luminosité augmente avec intensité, eh bien, tous les astronomes amateurs eh bien, se penchent vers son chevet et se disent « alors, alors, alors, alors, alors, alors, hein, elle va péter, c'est pour maintenant et oui, parce qu'on voudrait tous qu'elle explose de notre vivant, parce que ça peut prendre plusieurs centaines, voire quelques milliers d'années avant que ça pète. Donc on est tous là. Allez, allez, vas-y Voilà. Et il faut d'ailleurs dire que ces derniers temps, à deux reprises, Betelgeuse nous a maintenus dans un suspense digne des plus grands films d'Hitchcock. On avait tous la petite goutte là sur le front en disant « Alors, ça y est, ça y est, ça y est, elle va péter. Alors la variabilité de Betelgeuse, bah, le premier astronome qui découvrit sa variabilité, eh c'est John. John Herschel, eh oui, John Herschel, c'est le fils du non moins célèbre William Herschel, celui-là même qui découvrit la planète Uranus, parce que dans la famille Herschel, eh bien, euh, on rigole pas, on ne plaisante pas avec l'astronomie. Alors c'est en 1836, hein, finalement c'est assez récent, en observant Béthelgeuse sur une période assez longue. Et oui, parce qu'en astronomie, tout se passe avec une échelle temporelle bien plus lente que celle de nos journées quotidiennes. Donc John a mis en évidence la variabilité de l'étoile sur une périodicité de 11 ans. Alors, comment mesurer la luminosité de Béthelgeuse Alors la meilleure façon de procéder c'est aux jumelles ou à l'œil nu, parce que les étoiles de référence ne sont franchement pas très proches de, de, de Bethelgeuse. Euh, il vous faudra, euh, si vous utilisez un télescope ou une lunette, eh bien, sans arrêt vous balader à droite à gauche et vous allez perdre cette euh, possibilité de comparer les deux étoiles euh, assez rapidement. Et donc, moi je vous conseille de le faire à l'œil nu ou avec une paire de jumelles si vous préférez. Mais voilà, à l'œil nu c'est très très bien pas besoin d'instruments pour faire de l'astronomie. Hein. L'humanité c'est bien passé des lunettes et des télescopes pendant des milliers d'années. Hein. Donc continuez, continuez à, à utiliser vos yeux. Donc pour comparer Betelgeuse, eh vous pouvez facilement la comparer d'ailleurs à Rigel, la seconde euh, étoile de la constellation qui se trouve diamétralement opposée. Donc vous prenez l'épaule d'Orion, la ceinture d'Orion et vous arrivez au genou. Voilà, diamétralement opposé. Rigel, c'est le genou. Alors Rigel, c'est la seconde étoile la plus brillante d'Orion. Hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et je dis bien seconde, parce que tout est relatif. Et oui, parce que souvent, c'est Rigel qui est la première étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Mais elle fut classée, classifiée Beta Orionis. C'est une erreur de classification qui fut faite à l'époque, car les magnitudes des deux étoiles, d'ailleurs, sont plutôt proches, d'ailleurs, et notamment l'effet Perchkins a fait le reste. Pour ceux qui veulent savoir plus sur l'effet Perchkins, je vous laisse la vidéo là-haut. Hein, grosso modo, c'est les étoiles rouges paraissent toujours plus lumineuses qu'une étoile bleue, à magnitude identique. Et puis, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est que sans doute, euh, Betelgeuse devait être à sa période de maxima au moment où elle fut référencée. La pauvre Rigel s'est retrouvée classée deuxième, Voilà, alors qu'en fait elle est souvent, souvent, très souvent la première. Alors d'autres étoiles de référence peuvent être choisies, comme par exemple Bellatrix, Gamma Orionis, une géante bleue d'une un, magnitude 1,6, ou encore euh, l'œil étincelant du taureau, la brillante Aldebaran, Alpha Tauri, avec euh, sa magnitude de 0,87 et sa belle couleur orangée. Et pour ceux qui souhaitent vraiment s'intéresser à Betelgeuse, eh je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, hein, ici, qui s'appelle J'ai observé Betelgeuse pendant trois mois. Il euh, y a deux facteurs de variation de luminosité. D'une part, la pulsation au niveau de la taille, forcément. Hein, et euh, également euh, les éjectats de matière et ces matières éjectées vont se refroidir pour devenir plus sombres, et euh, vont parfois passer devant ou se placer devant l'étoile entre nous et l'étoile hein, et venir voiler masquer euh, la, la, la luminosité de l'étoile voilà pour les deux facteurs de, le, de variation de lumière de Betelgeuse donc Muni de ces étoiles jalons de référence, je me suis mis à euh, observer Betelgeuse. Mais voilà, deuxième problème, la météo. Il faut dire que le mois de janvier, février et début mars n'ont pas été très très très clémentes. Il n'y a vraiment que fin mars, là, ces derniers, ces derniers, derniers temps euh, que la météo était propice à l'observation, ce qui fait que je n'ai pas observé énormément. Euh, J'ai pas, eu... pas fait de bonnes observations. J'en ai écarté de nombreuses parce que même si parfois j'avais un ciel dégagé, le moindre voile, le moind... la moindre brume, la moindre... le moindre petit nuage, eh bien, euh, pouvait euh, occulter, euh, faire perdre de la, de la précision en luminosité, aussi bien euh, en direction de Betelgeuse que vers les étoiles de référence. Et donc de toute ma liste d'observations euh, il m'a fallu être très sévère et je n'en ai retenu finalement que 9 voilà, voilà pour euh, mes euh, 9 relevés donc vous voyez c'est pas énorme mais bon je m'en suis contenté et du coup j'ai sorti euh, j'ai sorti ce graphe euh, où vous pouvez voir donc une, une belle euh, courbe décroissante Hein, depuis janvier jusqu'à à peu près, euh, on va dire, euh, le 21 février. Hein. Et puis du 21 février jusqu'à aujourd'hui, ça remonte tout doucement avec une accélération euh, vers donc euh, ces derniers temps. Donc, il y a quand même pas mal de petites variations. Hein. Donc là, j'ai pas pu les noter. Hein. J'ai fait une courbe bien lisse, mais j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de... De petites, de, de petites variations, si j'avais pu faire des observations intermédiaires euh, et donc euh, retenir plus de mesures que neuf mesures, je pense que j'aurais fait un graphe à peu près euh, dans ce, dans ce genre-là, avec des petites dents de sites de temps en temps. Voilà mes amis, euh, une application de l'observation des étoiles variables. Voilà les amis, je vous laisse sous cette vidéo une carte officielle de la VSO et une carte de l'AFOEV, l'Association Française d'Observation des Étoiles Variables, notre hein, carte, et aussi ma propre carte que j'ai baptisée CCVALL, hein, carte des chroniques variabilistes d'astronomie à la lunette, il n'y a pas de raison que j'ai pas moi non plus mon acronyme. Hein excusez-moi, pour vous aider dans vos travaux d'observation de Betelgeuse. Voilà, on se retrouve le mois prochain en mars avec l'étoile Propus de la constellation des Gémeaux. Et d'ici là, mes amis, bonnes observations